Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle bouilloire. Aujourd'hui on joue à un jeu un petit peu particulier puisque c'est un jeu gratuit sur Ichio mais dont le développement est suspendu en vue d'une commercialisation sur Steam. Donc ce que nous voyons est la dernière version rendue gratuite par les développeurs avant leur décision de développer le jeu pour être vendu plus tard. Donc le jeu n'est pas fini, n'est qu'un prototype et en même temps donne une bonne idée du jeu qu'on pourra trouver plus tard sur Steam pour vous, mais moi j'ai hâte de voir ce que ça va donner. C'est parti Triche un peu, j'ai déjà regardé les contrôles et un peu à quoi m'attendre, puisque il n'y a pas de tutoriel dans le jeu, donc euh, j'ai dû me renseigner un petit peu avant, regarder le, le README, et trouver les contrôles. Donc en gros, euh, bah, Raft, ça veut dire radeau, et donc on est sur un radeau, et le but c'est de survivre. Et c'est un jeu de survival, euh, tout simple, où on va pouvoir récupérer des, des ressources et les crafter. Donc comme vous le voyez, il y a un requin, c'est super engageant, et là comme vous le voyez, probablement... Et les trucs qui flottent et je peux donc lancer cette espèce de gros crochet yeah et récupérer les trucs qui flottent donc là en l'occurrence des planques. ou je veux dire des planches de bois Hop! ça des that, ça doit être des feuilles de palmier j'imagine ici il faut que je montre aux gens qu'est ce que c'est un ah. Je lance super bien comme vous pouvez le voir. Ah, allez viens. Ouh, un tonneau, ça va être bien ça. Qu'est-ce que ici, ici, puis toi viens ici. toujours pas réussi à récupérer un de ces petits machins qui flottent, là allez le bidule là ouais ça crap donc c'est un petit bout de métal je peux aussi juste ramasser les trucs qui passent à ma portée hein. je peux aussi aller nager mais euh, je, peux, je peux aller dans l'eau voilà vous voyez j'ai l'air fatigué mais direct le requin il fonce vers moi donc on va pas on va pas faire ça hein. on, va, on, va pas, on va pas faire ça mmh, non non non non on va pas le faire je refuse. Je, même pour vous, vous entertainer, j'ai pas envie de me faire attaquer par un requin parce que j'ai peur des trucs dans les profondeurs quand je me baigne dans la réalité. Donc je vais pas nourrir cette peur. <rire> pour ça j'ai du mal à jouer à des jeux euh, dans l'eau. Du coup, Je pourrais pas jouer à Somnotica, par exemple. Je sais pas si vous... que vous vont connaître. Mais typiquement, je pourrais pas jouer à Somnotica parce que c'est dans les profondeurs et j'ai peur des profondeurs. là, voilà. Chacun ses petites trouilles. Hein. On va les profondeurs. Ok, il où le requin Bon, là je commence à avoir des trucs. Comme vous le voyez en bas à droite, j'ai des petits indicateurs. Là. Et, euh, et ils me servent à savoir comment j'ai faim, soif et euh, où j'en suis de ma vie. Je vais me faire donc des trucs. Qu Qu'est-ce qu que je peux faire Je peux faire une canne à pêche, je peux faire une hache. Ça sert à des arbres. Et mon propre radeau parce que pourquoi pas <coughs> Ok, alors une canne à pêche, je pense que ça va être utile, donc il me faut de la, de la porte, un... un marteau, d'accord, pour euh, étendre mon truc, je vais faire ça, je... ah, ça j'en ai un, j'aime pas ah ça pourrait être pas mal que je fasse ça aussi, alors là-dedans, un coffre, d'accord, je n'en ai pas encore besoin, on peut pas dire que je roule sur, je mets toutes les ressources là-dedans, ah non, non, reviens un tonneau Viens, j'ai besoin de choses Je quand ils Je me sens pas bien. Je me sens super risqué, là. Ah, après ça. Donc, je disais. chest uh, cooking station pour cu... de la nourriture. Pour cuisiner de la nourriture. voir, uh, ouais, donc d'accord ça c'est de la nourriture ça c'est ouais. euh, ah un purif pour purifier de l'eau c'est bien ça mettre des grains oh je peux planter des trucs et les faire pousser sur un petit radeau ça peut être pas oh, je peux faire un filet pour récupérer les objets une chaise d'accord une lampe d'accord une table pas mes priorités exactement là ah, de la corde. là. Ah, pour remplir ça d'eau, ça va être bien. Alors, je voulais... Voilà, je vais faire un truc pour faire de l'eau. Et après, je ferai ça. Mais pour ça, il me faut plus de scraps. Comme scraps. J'ai... Il y a des scraps, là. Yeah J'ai l'impression que la lumière change un peu. Il doit y avoir un cycle jour-nuit. Et ça ne me réjouit pas parce que je sens que je vais galérer. Ah, qu'est-ce qui... Mais... Mais va-t'en. Mais... Mais... mais je, je peux... Je peux rien faire. J'ai pas... Ah oh, non, il me faut l'autre outil là. Il me faut la lance pour ça. Il mange, il mange mon radeau. Il a mangé mon radeau. Je refuse. Je refuse. Viens ici. Je vais te casser la figure. Je vais te casser la figure. Tu verras bien. C'était mon chez-moi, ce radeau, d'accord mange pas, mon radeau. C'est pas bon pour les requins, je vois pas. Ouais. Euh, je vais peut-être poser ça, par contre. Euh... Félicateur. Ok, non. Cook. Ha ha Bon. Une fois qu'on comprend les contrôles, ça va, là. Je... Comme j'ai dit, je me suis un petit peu renseigné avant, parce que c'était un indi indiqué dans le jeu. Que on voit à peu près les touches, non c'est un peu obscur, mais sinon en termes de jeu de survie c'est intéressant, c'est sympa je trouve. Et manger la seule nourriture que j'avais Et dans la louse. On est mal là les enfants, je vous on est très très mal, vite il me faut de l'eau s'il te plaît. Oui. Oh trop bien. C'est comme ça que ça marche. Euh, Qu'est-ce que j'avais sinon, euh, le truc bien que je pouvais faire euh, Une canne à pêche. Une canne à pêche, ça me paraît vachement bien. Et un marteau, du coup. Ça fait déjà faire un marteau. Pourquoi J'ai fait ça. J'ai fait trop de marteaux. Je sais pas, vu qu'il avait l'air de manger les coins, le requin. Et eh ben, eh ben, eh ben, on va en faire euh, d'autres coins. Comme ça, il mangera pas tout de suite le truc qui me fait l'eau. Voilà. Très bien. Alors, si je lance ma canne à pêche, ça fait quoi. Yeah Trop facile. Hein On va pêcher. Ok, pas terrible. Le poivre plus ah, Si, il me faut, il faut le, le cooking station, la cuisinière, quoi. Es tranquille t'es toi et t'as une cuisine J'ai loupé un tonneau ça c'est la loose. Hop. Hop. Hop. Yeah. Euh, donc donc hein on était parti pour Je me faire un scrap de plus pas cordes. quoi hein hein hein hein hein hein hein hein hein pas être hein hein C'est bon, c'est bon, on peut en faire un, un cooking station. Yeah On peut mettre des trucs à cuire Wouh mmh. Vas-y. Mmh. Ok, j'ai continué de réfléchir un petit peu. Je vais m'éloigner tranquille Parfait. Hop Puis ça fait un petit bruit aussi quand on contre le pied. Nickel. Euh. Ah. Ouh. Hein Ouah Ok, bon en tout cas ça. Le système. Euh. Ah Cool. Je vais beaucoup mieux, beaucoup beaucoup mieux. Euh bon, à part ça, euh, ça serait bien d'avoir plus de ressources quand même. D'accord. D'accord. Ce serait vachement bien. Dans le luxe, quoi. Ah Et qui s'approche là. Qu'est-ce que je Oui, un filet c'est ça que je voulais faire. Ça avait l'air bien. Il me faut une corde de plus. D'accord. J'ai juste ce qu'il me faut, quoi, les gens. Mettre un filet. Mettre un filet. D'accord. Ça a rigolo. Je vais la mettre là. Ah bah tiens, il y a déjà un truc dedans. Ouh, fancy. rien c'est terrible ah ah beaucoup mieux merci mais me faudrait une corde de plus j'ai pas de quoi faire une corde de plus est ce qu'il y a des feuilles qui arrivent oui il y a des feuilles qui arrivent pas là peut-être je devrais pêcher aussi ah non mais va-t'en ça coûte des trucs ce que tu fais ok faut que tu arrêtes de faire ça voilà voilà je peux rien voilà vois ah, oh, de nouvelles choses est <rire> très très méchant. J'ai pas assez de choses pour le faire. <rire> Qu'est-ce que je voulais faire déjà Je sais plus ce que je devais faire. Mais c'est pas grave. Tant bon pis. Ah si, je sais. Là, voilà. Mais arrête, je vois plus rien. Au secours, je vois plus. Ah, voilà. Du coup, on va pêcher, hein. Euh, bon je vois que dalle de toute façon mais je vois que dalle de toute façon je peux autant pêcher moi je pense que c'est une bonne solution vous vas-y c'est sympa cette gestion des ressources mais c'est un peu la galère quand même je mange c'est quand même difficile en fait comme je et je dis pas que je suis pas très bonne aux jeux difficiles, mais je suis pas très d'eau aux jeux de Et... Bon, avec ça on doit pouvoir faire des trucs. Pas une corde dans le doute, j'ai l'impression qu'on en a besoin souvent. Pas cette corde. Pas cette corde. Il faut plus de corde, Donc il me faut plus de fafailles. Et essayer. De Je n'ai aucune idée de la vraie signification de ce mot parce que que je ne connais pas. Donc, je ne suis pas trop en anglais. Oh. T'es en train de me chercher là. Vas-y, vas-y, vas-y, vas-y, vas-y. Mets-toi, mène mène-toi, mène-toi. Mène non Non Non, tu t'en vas Il a failli, il a failli, il a essayé de manger. Mon truc à faire à manger. Super, bonne ambiance, merci. Bravo le requin. Hum, sympa. Donc, faire ça Je peux pas réparer. Aussi. Hmm. Oh, oh Oh. Je vais pouvoir trop me faire un radeau de luxe. Ça va être trop bien. et donc, réparation. Hmm. Oh D'accord. Ils ont, ils ont, chacun des trucs. D'accord. De... Ok. Genre la santé du bois, quoi. Enfin, du parti de radeau. Cool. Bon donc je disais à la base, euh, récupérer des feuilles. Yes yeah, ça fonctionne On peut juste laisser le crochet dans l'eau, les trucs s'y accrochent. Comment c'est trop facile ça J'espère qu'ils ne pas ça. Parce que c'est quand même. <rire> ah mon dieu tu reviens ici viens ici tu restes avec moi la feuille Naméo hein. euh, est-ce que je peux faire cuire des patates c'est une vraie bonne question ça boum, alors donc je disais il me faut faire un autre filet yeah oh yeah cette patte là Comme ça, une je... oh. longue ligne de filet d'un côté, gérer l'autre côté, ça aurait pu être bien, aussi eh, Tant pis. C'est genre vous passez genre juste à côté. c'est la moquerie du jeu, quoi. Mmh, T'as fait des filets Non. On va passer à côté. Mmh, des eaux. <rire> mmh. Ça, je peux pas les... non, pas rien faire avec que je les plante donc je peux que fasse un truc pour les planter mais d'abord je vais faire plus de filets comme ça on aura plus d'items et ça me paraît un peu plus d'items parce que là bah, je galère d'items c'est bien plus de ressources alors qu'est-ce que je disais euh, il faut que je plante des trucs d'accord je plante des plantes je ne plante pas planter des gens c'est pas pareil Se mettre là. Wow, oh, wow, oh, wow, oh, wow, oh, wow. Oh, oh. Et c'est complètement raté. Et un peu moins raté. Ok, je capte truc, ça, ça va. Alors, oui, il m'en restait. Alors, voyons, déjà, des graines. Je vais les planter. Il l'autre crop. Oh C'est un pot. C'est un, un truc de plantation pour les arbres. Par contre, je me demande comment tu fais pour avoir du terreau de la outée. Mais bon, tant pis, c'est pas grave. On est, sur des, on est sur un radeau, mais on a du terreau, Il a pas de problème. Pas de soucis. Suspension de la crédulité, tout ça, tout ça. Hein, à ce moment, faut bien qu'il y ait des mécaniques de jeu. C'est... Ah, très sympa. Je me demande s'il y a plus que ça derrière que juste... ou Peut-être que c'est juste. Il euh, y a juste ça dans le prototype. C'est un peu une démo du coup maintenant. À la base, le jeu était juste développé sur H.I.O. et puis finalement, les développeurs ont vu que ça. ont dû voir que ça marchait plutôt bien et puis. Donc, bah, on va en faire un jeu plus complet. Ce qui est toujours une très bonne idée. Il n'y a pas de mal à vouloir être payé pour son travail, effectivement. Surtout quand c'est un projet qui demande autant de boulot. Euh, qu'un jeu euh, vraiment. La la la. Mmh, je paye On peut. Est-ce qu'on peut faire plus de filets Hein On va faire ça. On va faire plus de filets. Vas-y, je vais faire toutes les cordes que je peux. Hier. Yeah. Moi, je préfère qu'un. Hier. Content. Ravis. Non, non, non, non, non, tu t'en vas. Tu t'en vas, tu t'en vas. Voilà, ah, tu t'en vas. Vas-y, répare. Uh, un item. Ouh, encore un item. Ouh, des items, you. Uh. Mais c'est bizarre ça. On va manger, on va boire. rater, c'est important. On en plein soleil, tout ça, tout ça. Et là je peux rien faire, hein Je ne à pas, pas prêt. Mm -hmm. Ici j'ai besoin de cordes. Yeah. Encore planter des trucs. Ça y est, ça y est, ça y est. Ah, trop bien. Je ne peux pas que toi. J'ai dû manger. Je ne mourrai pas de faim. Incroyable. Genre, vous passez juste à côté quoi! Juste à côté! N'importe quoi! Attends de ce côté là, je veux bien, j'ai pas grand chose, mais bon, quand même! Faut y faire un effort! Hmm. Ah ouais, donc les slots c'est 10 maximum, très bien! Très bien, très bien, on va mettre tout ça là-dedans parce que voilà! Hein. Et, on quand même! la molette est un peu, un peu pas terrible okay, c'est pas grave voilà j'ai utilisé toutes les cordes là c'est un peu bête de ma part pas grave on pas va refaire l'un ouh on peut même faire deux filets Sans les ou l'autre 4 items, mais mmh. quel luxe Et je vois plus rien. En plus ça me redonne un peu, euh, ça m'hydrate un peu de manger, c'est rigolo. En fait, de manger des légumes, je peux faire gaffe quand je mange du poisson, mais il n'y a pas d'autres choses. Je vais boire quand même. Et voilà. Je sais, je sais, j'ai vu, il y avait, il y avait, il y avait. Là-dedans, une lampe. Il faut que je refasse un petit. Un petit... Ça me paraît bien. Oh yeah On va enfin y voir un peu plus clair. Et l'autre aussi. Voilà, histoire de pas tomber. déjà. Ah ouais, non, je C'est bien temps plantant, t'en récupère deux. Très bon. Très bon deal. Ok. Juste lumière. On <rire> va essayer de faire autre chose. Voir comment ça fonctionne. Il me faut des clous et des cordes. Mm Hmm. c'est le. Tester ceci. Wouhou! Oh waouh, c'est gigantesque! Il va me falloir grave plus de place en fait. Et là. Pour ça, il me faut plus de cordes. On va agrandir les enfants. Ben, mince. Ah non! Ah non, c'est pas le moment! Mais on en avait plein! Pourquoi on n'en a plus? Hein? Nul! Du coup, je disais. Oh des planches! Des pépises! Pleine planche! Mais c'est pas grave, ça peut servir. pas une planche non plus mais c'est pas grave ça va servir on on peut être récupéré dans... c'est en fait. bon oui bonjour ce serait pour avoir des planches s'il vous plaît ah il y a un tonneau qui arrive par là bas c'est fou tout ce qu'on trouve dans la mer quand même là on va pouvoir y arriver là c'est bon là c'est bon, on peut. Ah, génial! Elle est tout au bout. Et on fera attention au requin. Alors! Alors! Ah ah! Regarde, regarde, regarde, Oh! Fantastique! Oh. Regarde! Il y a un tout petit nanarbre qui pousse à vue d'œil. C'est trop mignon! C'est trop mignon! Oh, oui, c'est toi! Donc je disais, un bébé arbre, regardez. C'est des arbres, ça va être bien. Attendez, comment on peut récolter d'ailleurs les arbres Je me demande si ça va marcher, comment je vais faire Si, non, il y avait une hache. Il y avait une hache qui était utilisée pour... Oui, c'est ça. Une hache. Pardon. Ah non, je peux pas encore en fait. Est... Il est en train de pousser là, il a rien donné si je. si je fais ça. J'ai mmh. pas d'ombre, c'est rigolo. C'est intéressant. Peut-être pas de corps en fait. Ça se trouve tout n'est qu'une illusion. Bah... Dun dun dun. Charge des complications mmh. C'est parce que je suis en train de stresser. Parce que je vais peut-être mourir. Parce que j'ai pas de... Ah. Yeah. On attend que ça pousse, hein. Comme. Ça prend son temps à pousser, d'ailleurs. de quoi. Un petit arbre. Regardez, il est tout mignon, hein. Il est tout mignon. Oh, regarde, il est un peu plus grand maintenant. Une planche. Une planche. Excusez-moi, j'ai paniqué. Regardez, je peux rien faire. On se donne. Hein. Mais. Ah. Ah. Une planche Alors, cet arbre, ça pousse Ça pousse Ça prend son temps, mais ça pousse Et là encore c'est long ça coussant un... oui je sais c'est beaucoup moins long dans la vraie vie mais c'est pas la question oh regardez je récupère des planches oui et des feuilles est... des noix de coco évidemment je l'ai vu j'avais vu qu'il y avait des mais non mais non mais non mais non mais non mais non mais non mais non mais non certainement pas Maurice Attends, Maurice Maurice tu t'en vas Du coup alors attends Vous sais quoi Je peux les planter ça Hein Je peux pas les planter Je peux les manger Ouh je peux les cuisiner Je peux les manger Oh et ça me donne des graines Très bien Je les mange ça m'hydrate et en plus ça me donne des graines trop cool et je pense que j'ai fait le tour à peu près des mécaniques enfin bon, il y a encore deux trois trucs à explorer dedans mais surtout près de, de la gestion et de l'aménagement du truc donc je pense que je vais m'arrêter là je pense qu'on a fait le tour euh ben, le jeu est très très sympa euh, attendez Donc le, le, jeu est, le jeu est très sympa euh, j'aime beaucoup c'est un bon principe je trouve ça rigolo de, tu pars de pratiquement rien tu récoltes ce qui se passe autour c'est un peu bizarre parce qu'on voit pas trop d'où les, les choses viennent on n'a pas de, de but autre que bah, survivre euh, et du coup en termes le contexte c'est un peu dommage euh, on j'aimerais avoir d'autres choses à faire que juste résister au, à un requin Peut-être parfois avoir plusieurs requins ou trucs comme ça, histoire de monter la difficulté. Mais en attendant, pour un prototype, c'est franchement sympa. Regarde un bébé arbre. Euh, c'est franchement bien. Je trouve ça super intéressant. Je suis pas une grosse joueuse de jeux de, de ce type de ce genre de survie et crafting. Mais je trouve ça intéressant. Et surtout, le, le jeu est déjà drôle comme ça. Ah tiens, j'ai trop de choses. Le truc vient de couler là, alors qu'il est en bois. Ok. Ça doit être que je transporte trop de choses, c'est bon. Ah ouais, je suis pleine. Je suis pleine là. Mais donc voilà. Je trouve le jeu très sympa. Ouh, oh, oh. Je vais mettre juste à côté du truc. De là. Ah, ce sera... Et donc ça va aller pour aujourd'hui, comme je disais, au lieu de me laisser reprendre au jeu. Euh, mais ouais, je... c'est encore limité, c'est un prototype, clairement, il y a beaucoup d'autres choses à faire dans un jeu de survie. Mais, euh, je trouve ça super intéressant, et je vais probablement continuer à jouer juste après, et essayer de me faire un grand radeau un peu foufou. J'espère que ça vous aura intéressé, je vais vous mettre tous les liens dans la description pour que vous puissiez jouer à la démo gratuite qui est sur Itio et que vous puissiez soutenir les créateurs de ce jeu qui vont donc essayer de le commercialiser sur Steam. J'espère que ça vous aura donné suffisamment envie pour soutenir le jeu une fois qu'il sortira. Et n'oubliez pas, soutenez vos créateurs préférés et jouez, amusez-vous. Merci d'avoir suivi la bouilloire. Ça, ça, c'est du vrai radeau de luxe. Regarde. Regarde, comme c'est beau! On peut s'asseoir, on peut dormir ou manger, je sais pas si c'est. Une... Il y a du stock, il y a de quoi manger, de quoi boire. Il y a des filets partout pour ne rien laisser passer. On a des arbres qui poussent, là, c'est le jardin. On monte pour aller au potager avec la terrasse à l'ombre, tranquillou. Et là-haut, c'est le petit observatoire avec un autre arbre. Voilà! Je suis le roi allemand J'adore ce jeu.